on est passé des services santé au travail, aux services de prévention et santé au travail. Il faut faire de la prévention. Je trouve ça génial parce que c'est fondamental. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux être en amont. La prévention primaire, s'il faut le rappeler, c'est avant que les problèmes arrivent. Mais par contre, on est toujours en pénurie de médecins, du travail, en relative pénurie d'infirmières. On, on met des couches supplémentaires à notre activité. Donc c'est des, des réels besoins, mais forcément, pas forcément avec les bons moyens. C'est ça qui change. Parce que pour vraiment faire de la prévention, il faut du temps. Et quand on est débordé, parce qu'on est à... par les demandes de rendez-vous et par les visites, ça devient difficile pour le médecin du travail de réaliser. Heureusement, euh, on va pouvoir déléguer dans cette nouvelle loi un certain nombre d'actes à nos infirmières, et qui vont euh, être un peu plus surchargées, elles. Mais euh, il n'empêche que... Ces actes délégués vont nécessiter quand même plus de supervision, de débriefs parce qu'un certain nombre de conclusions ne peuvent être prononcées officiellement sur les aménagements, les recommandations par l'infirmière. Mais je pense que globalement, la loi va dans le bon sens. Il faut forcément passer par la formation. Euh, on a besoin d'avoir des connaissances supplémentaires, des compétences euh, par rapport au maintien dans l'emploi, des compétences juridiques, aussi des compétences par rapport euh, aux, aux pathologies professionnelles, tout simplement. Enfin, on a besoin de connaissances en tant qu'infirmière, on n'est pas médecin du travail et je pense qu'il faut forcément que ça passe par la formation. C'est pour ça qu'on met en place aussi des, des protocoles, avec quand même un certain nombre de questions, d'éléments à recueillir, mm -hmm. de, euh, pour une sorte de grille qui permet à, à l'infirmière de progresser dans la qualité de sa visite de reprise ou de pré-reprise. Pas oublier de la part des médecins de... que ça, ça met de la pression supplémentaire hein, sur l'activité d'une infirmière qui n'a pas la formation médicale. On lui demande de faire des actes, des entretiens, des, des, des prises d'informations de, qui sont très très proches de la consultation médicale. Et donc il faut que le médecin soit vraiment euh, présent, disponible, prêt à aider euh, son infirmière au moins de problèmes. Euh... Ça me stimule et oui, je vois ça comme une opportunité. Les infirmières se battent du coup pour évoluer en compétences et en formation. Et je les soutiens dans ce besoin de reconnaissance professionnelle différenciée.